Vous le savez, mon main survivant, c'est Ace Visconti, pour plein de raisons, mais aussi et surtout parce qu'il a la classe. Cela dit, et dans Dead by Daylight, il faut reconnaître quelque chose, nous sommes dans une période où il y a des méta. Une méta, c'est un courant de style de jeu qui évolue avec le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve qu'il y a une redondance dans l'utilisation des perks dans Dead by Daylight et ce, depuis quelques temps. Pourtant, il y a moult compétences. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'oblige à jouer d'autres survivants où je n'ai pas débloqué toutes les compétences, ce qui me permet de nuancer un peu plus mon style de jeu et de m'améliorer malgré tout. Ok. Ah, c'est ok. Là, deux, en vrai, ça se fait. Là, deux, ça se fait. C'est un bon signe, là, pour l'instant. Pour l'instant, tout se passe très, très bien. Alors. Comment dire pas de Radius, en effet. Mais j'ai eu un matou en feu pendant deux secondes. Ça, c'était pas désagréable. Et il est tombé là-bas, très bien. Ok. C'est hyper important d'illustrer les propos. Ah, un Radius. C'est pas un Snake. Hein. C'est pas un Snake. faire ce moteur ici. C'est un, un moteur au milieu, donc c'est hyper important de le faire en espérant qu'il y ait quelqu'un qui va venir, venir en aide. J'ai pas l'impression s'il y a quelqu'un qui va venir en aide ou pas. Oh. Bouge les bras si tu as besoin d'aide. Ok. Ce moteur, il a été fait. Franchement, il a confiance, hein. Il agite pas les bras. Mm. Non Tente pas les 4%. Personne Non, j'arrive à... j'arrive avoir à... la PD, j'arrive. C'est ça C'est le piégeur Non, non, non, non, non, non, non Oh non allez comment je suis triste là... Oh Hé hey Mais enfin là Bon, lui, il le soigne. Très bien. Lui, il se soigne. Très bien. On deux moteurs. Deux moteurs, trois hooks. En vrai, ça va. Lui, il se soigne. Lui, il se soigne. Lui, il va venir m'aider. Et on voyait là-bas. Eux, ils font un moteur. C'est très bien. Je vais avoir peut-être un peu le matou en feu. Mais bon, c'est normal. C'est Gilles. Il a le... Soigne-moi. Là, il y a une compétence de soins rapides qui apparaît en bas. Voilà, hop là, on va aller faire le moteur milieu. Oh, mon oh, très Tu C'est vraiment moche. Oh. On va, comment, comment on va faire là C'est vraiment moche, moche, moche. J'espère que l'autre il va faire un moteur, ce serait bien. Ce serait genre giga bien. J'espère qu'il va pas venir ici. Fais pas ça, viens pas là. Non, il va le tunnel en vrai, on peut, on peut faire un truc. Hein. J'espère qu'il va pas le tunnel. J'espère qu'il va s'attaquer à l'autre. Notamment à la Elodie. Il faudrait qu'on fasse le moteur au milieu. Parce qu'on a encore de l'espoir, il faut juste pas être trop dingo en fait. Hein. C'est pirate. Welcome back. Parce que le souci là, dans la précédente chaise, enfin c'est même pas une chase, quand je me suis pris le pied... Je sais pas ce qu'il est, hein. Dans le piège, je n'ai non seulement, j'ai pas pu... ...utiliser mon dédarme, mais en plus, j'ai pas pu utiliser volonté de faire. C'est un peu la frustrance. Allez, on peut le faire, et... Et elle... La Meg, elle est pas venue, quoi. J'ai foncé, je suis arrivé en dessous, elle a attendu. Dès qu'elle a entendu le radius, genre, elle est pas venue, quoi. Vraiment, ah la Quardis de niveau méga. Je crois que. Ok, aïe, aïe, aïe. Ah, quelle mishmocherie. Là, ici, là. J'espère que le dernier ait fait un moteur. Comme ça, on finirait à temps. Ce serait bien. J'espère que là, Elodie, elle fait un moteur. Oh. C'est ton moment, Gilles. Je crois qu'elle est. Je crois que le piégeur, il est sur le cul-cul. <gasps> D'Elodie. Okay. Est-ce que là, il y a un piège? On va prendre notre courage à demain.